Bonjour et bienvenue sur la chaîne de YodaCorp. Aujourd'hui je vais vous montrer comment récupérer vos mots de passe dans Google ou dans Mozilla Firefox Si toutefois vous avez oublié votre mot de passe et qu'il est enregistré dans Google ou euh, Mozilla ou Firefox eh bien, Je vous montre comment les récupérer très facilement Juste après le générique C'est Fabien de la chaîne Yodacorp, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle d'informatique au sens large du terme, de rétro gaming, DIY, astuces, tutoriels, etc. etc. Mais aujourd'hui, je vous montre comment récupérer vos mots de passe que vous avez oubliés et qui sont enregistrés dans Google ou dans Modilla Firefox. Alors on va commencer d'abord par Google. Donc là, très simple, vous allez sur Google... Vous cliquez sur les trois petits points latérales complètement à droite. Vous cliquez sur paramètres. En haut dans la barre de recherche, vous tapez PASSE, P-A-2-S. Vous cliquez ensuite sur mot de passe. Et donc sur votre gauche, il y a tous les sites, puis le nom d'utilisateur que vous avez euh, mis pour ce site, et ensuite le mot de passe. Vous faites une recherche en haut à droite, par exemple... Euh, d'un site sur lequel vous ne vous rappelez plus le mot de passe, donc là, dans l'exemple, on va juste marquer Google, voilà, juste Google, et donc vous pouvez voir tous les comptes Google que vous avez, le nom d'utilisateur et les mots de passe. Vous cliquez sur l'œil, vous tapez votre code, alors le code, c'est très simple, c'est le même mot de passe pour vous identifier sur votre session Windows. Si vous n'avez pas de mot de passe dans ce cas-là, ça s'affichera directement. Pareil pour Firefox Mozilla. Vous cliquez sur les trois petites barres latérales. Vous cliquez sur « Paramètres ». Dans la barre de recherche, vous tapez « Pass. Ensuite, vous allez cliquer sur « Identifiant enregistré ». Là, sur votre gauche, tous les sites qui ont été enregistrés dans Firefox. Vous faites une recherche pareille sur Google. Là, vous en voyez, il n'y en a qu'un. Vous cliquez sur l'œil pour afficher le mot de passe et ça s'affiche directement. Vous avez même la possibilité de copier et le nom d'utilisateur du et le mot de passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile, vous servira. N'hésitez pas à me mettre des commentaires et me mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine, tout au moins à dimanche prochain. Sur ce, ciao